Allô, Améria. Force à vachir, Nati persoffre. Mais par qui voulait-il souffre Nati persoffre Persoffre Eh bien, tant au médio que nous sommes mis à Nati par soutien. Hein? Persoffre Allo, Améria. Améria. Adieu, ritroua, ta goulotte et madame l'enfant qui n'a roumé sur la plastique. On va ben, m'y cagouer au plastique. Madame l'enfant qui a hospitalisé au service de la milice, au pari de la ou oh alors, contravention. Allô, Allo Améria. Eh hey, allo. Eh hey, dites, euh, vous pouvez m'amener en voiture à, à portit Parce qu'à là-bas, il y a un resto. Oh. Parce que pareil, ils font tout gratos. On peut se casser le ventre. Tout tout est fin. que Améria, allo. No. Quand j'ai fait et refait tous les calculs, je trouve toujours la même chose. Et... quoi trouvez-vous Selon le théorème du Bazu, scientifique au il y a trop de français en la Ah, mais je pense aussi. Ah ouais, la science dit aussi La science